« Bonjour, le rituel en franc-maçonnerie. » Avant de disserter sur l'utilité du rituel en loge, il est bon de définir ce qu'est un rituel. Le rituel, et a fortiori le rituel maçonnique, est la mise en action, c'est-à-dire la mise en application du rite. Par conséquent, c'est l'utilité et la définition même du rite maçonnique qu'il nous faut définir. On nous dit le rite, est une pratique codifiée à caractère sacré ou symbolique, ce qui est le cas pour l'enseignement maçonnique au travers de sa cérémonie d'initiation. Cependant, on aura compris que cette initiation même est un archétype d'un rite que l'on pourrait considérer comme universel, et que tous les rites initiatiques de par la terre sont issus de ce même rite. Isolement, introspection, épreuve de la mort et renaissance sont les caractéristiques principales de cette initiation. La franc-maçonnerie ne trouve son sens qu'au travers de l'application de son rite et les rituels des trois degrés ne font qu'amener graduellement le franc-maçon à la compréhension complète de la cérémonie d'initiation qu'il a vécue. Par conséquent, la franc-maçonnerie peut être considérée comme une voie d'éveil qui dépend, dispense à ses membres un enseignement à caractère initiatique. Le support de cet enseignement se fait à travers un rite qu'elle a codifié, à la fois par des pratiques, par des signes, et par des symboles qui sont clairement définis. Le rituel représente le côté cédique de ces pratiques, signé symbole pour une compréhension pleine et entière de cet enseignement maçonnique. Cela suppose également qu'il n'y ait qu'un seul chemin maçonnique. Bien évidemment, il existe, entre parenthèses, une multitude de rites en franc-maçonnerie, mais ce ne sont que des versions qui se sont plus ou moins altérées au fil du temps, en ignorant le tronc commun. Les versions du rite doivent s'articuler autour d'un tronc commun à chacun. C'est dans le cadre de ce tronc commun, qui doit être propre à tous les rites, que l'enseignement maçonnique se déploie. Pour exemple, les trois pas doivent mener l'apprenti d'un point A à un point B. Mais qui plus est, le point de départ et le point d'arrivée doivent être identiques à tous les rites, sinon cela n'a aucun sens. Cela suppose que chaque spécificité maçonnique a la possibilité d'agrémenter le tronc commun à chacun afin de se spécialiser, et ce, en fonction des croyances ou non-croyances des uns et des autres. Mais néanmoins, ces apports spécifiques qui peuvent être faits dans n'importe quelle version de rite et qui peuvent par ailleurs éclairer judicieusement le tronc commun, ne doivent en aucun cas se substituer à lui, sous peine de dénaturer les fondamentaux de cet enseignement initiatique maçonnique. L'univers... Étant structurée aussi bien pour l'atome que pour l'ensemble des galaxies par la géométrie, la franc-maçonnerie a choisi de structurer également son enseignement selon celle-ci. La géométrie n'est ni théiste, ni déiste, pas plus qu'elle n'est athée. Elle est un langage universel. Cette géométrie, qui est dite sacrée, est appelée « art royal lorsqu'elle est maîtrisée. Dans le tronc commun propre à chacun, nous devons retrouver les pas du franc-maçon, le tablier qui fait sa vêture, son âge, sa mise à l'ordre, sa batterie, mais aussi les colonnes, les pierres, les astres, les outils. Tout cela concourt par leur compréhension en enseignement maçon... initiatique maçonnique, qui n'est que géométrie, dont le but est de nous refaire découvrir la Vésica Picis à partir de la pierre cubique. Et pour cela, la franc-maçonnerie nous fait passer de l'équerre au compas. Tous ces aspects forment ce que l'on pourrait appeler une carte routière et les différentes marches du franc-maçon un moyen d'apparenter le territoire. Le rite, par sa codification en signes pratiques et symboles, est la représentation de cette carte routière et le rituel représente le moyen de la déchiffrer. Néanmoins, on pourrait se demander pourquoi n'est-elle pas plus explicite Certainement parce qu'elle est bien plus qu'une simple carte routière et qu'à l'image d'une carte au trésor, elle contient des énigmes qui sont là pour égarer les curieux. La compréhension de chaque énigme devient ainsi une clé qui, peut dé... qui permet de découvrir la suivante. La fonction première du rituel est de nous permettre de déceler les indices qui nous permettront ensuite de résoudre l'énigme. La compréhension de ces indices doit être acquise par chacun, car celle-ci représente l'acquis... La clé qui ouvre la porte de notre propre conscience. Ce sont nos propres clés qui ouvrent les portes de notre conscience. aussi les clés d'autrui ne nous sont d'aucune utilité. Si S'il est qu'une clé dans le temple maçonnique qui soit commune à chacun, celle ci est l'instant présent. C'est également une des fonctions premières du rituel, nous maintenir dans l'instant présent, car ce n'est uniquement ici et maintenant que les choses peuvent se faire et que l'on peut toucher son salaire.